Bonjour tout le monde. Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier vont célébrer le premier soir de Hanukkah. C'est un moment de l'année où famille et amis se réunissent pour raconter l'histoire des Maccabées et pratiquer des traditions qui se perpétuent depuis de nombreuses générations. Des traditions comme faire frire des latkes et déguster des soufcagnottes, chanter et faire tourner le drédal et allumer les bougies de la menorah durant huit nuits. C'est également une occasion de réfléchir à la force et à la persévérance du peuple juif. Tout au long de l'histoire, les Juifs ont fait preuve d'une résilience incroyable face à l'exil et à la persécution. Malheureusement, en 2022, ils sont encore confrontés à l'antisémitisme au Canada comme partout dans le monde. Mais les flammes de la Ménorah nous rappellent que la lumière réussira toujours à vaincre l'obscurité et qu'il est possible de surmonter toutes les épreuves, même les plus difficiles. Ensemble, on bâtit un pays meilleur. Un pays où chaque Canadien peut mener sa vie à l'abri de la haine et où on va toujours célébrer la diversité qui fait notre force. De ma famille à la vôtre, je souhaite une très joyeuse Hanouka à tous ceux qui célèbrent cette fête. Krag Hanouka, sa